Bonjour, mon nom est Thomas Crouzier, je suis chercheur en biomatériaux et donc aujourd'hui, en 5 minutes environ, je vais vous présenter comment j'ai développé ma présence en ligne. Alors, avoir une certaine visibilité en ligne et surtout savoir la contrôler me paraît assez important aujourd'hui. Ça va montrer au monde l'étendue de vos initiatives et de vos accomplissements. Et ça peut être un très bon complément à un CV euh, lorsque l'on fait des demandes de financement, par exemple, ou même lorsque l'on euh, établit de nouvelles collaborations. Ça donne euh, un bon aperçu de qui vous êtes. Et ça peut être aussi important euh, parce que cela euh, va vous permettre de mettre à disposition les fruits de votre recherche au plus grand nombre. Vous allez voir, il y a plusieurs sites qui permettent de mettre à disposition vos papiers ou vos données. Et donc, avoir des profils sur ces sites va vous permettre de multiplier l'impact de votre recherche. Donc, la première chose que les gens vont faire lorsqu'ils veulent en savoir un petit peu plus sur vous, ça va être de faire une recherche Google avec votre nom et votre prénom. Donc là, dans mon cas, euh, vous voyez qu'il y a une série de sites euh, web, euh, tout en relation avec mes activités professionnelles, euh, qui apparaissent sur la première page de ces résultats. Et c'est vraiment cette première page qui est importante, puisque euh, est, ce sont ces liens-là qui vont être cliqués euh, la plupart du temps. Euh, avoir aussi quelques photos qui va donner un aperçu de quoi vous ressemblez euh, peut être un plus. Donc, cette première page de résultats Google va pouvoir être modelée en vous inscrivant et en étant relativement actif euh, sur certains sites. Euh, donc le, le premier résultat euh, de la recherche Google euh, a sorti le, mon profil Google Scholar. Euh, donc, là, il paraît assez important d'avoir un profil actif et de vérifier qu'il est bien mis à jour. Euh, donc, Google Scholar, c'est le service de Google pour euh, les chercheurs. Il vous permet d'avoir un profil euh, qui vous présente vous, qui vous donne une photo euh, et qui euh, vous présente votre spécialité. Vous pouvez aussi ajouter euh, un lien euh, vers euh, votre groupe de recherche ou vers votre site personnel. Et puis, euh, le, le service liste euh, vos publications, euh, la, la date de sortie, mais aussi euh, le nombre de fois que votre publication a été citée. Euh, donc, ça donne vraiment un, un aperçu euh, d'ensemble de votre carrière en tant que, que chercheur. Euh, et donc, une vraie visibilité en ligne euh, très complémentaire au, à votre CV. Alors, un autre site qui vous permet d'avoir un profil public, euh, c'est Orchid. Alors, Orchid, c'est vraiment plus une plateforme qui va être au centre euh, d'une série de services euh, pour chercheurs. Euh, ça va vraiment, ça va vous permettre, par exemple, de vous enregistrer sur des plateformes telles que Figshare, qui vous permet de, de mettre en ligne vos données et vos publications. Euh, donc, euh, c'est important de l'avoir euh, pour s'enregistrer sur ces services, mais aussi euh, pour avoir une meilleure visibilité en ligne, puisqu'elle vous euh, permet de, de rentrer beaucoup plus d'informations que Google Scholar, euh, votre éducation, votre historique de... Euh, professionnel, vos sources de financement, par exemple, et qui vous attribue ce numéro unique qui vous identifie en tant que chercheur, donc là encore quelque chose qui est de plus en plus utilisé par les organismes de recherche partout dans le monde. Alors, Autres plateformes qui vont vraiment permettre de définir cette présence en ligne sont les réseaux sociaux. Alors, il y en existe maintenant qui sont destinés spécifiquement aux chercheurs. Euh, donc je vais vous en présenter deux, euh, ResearchGate et Academia. Euh, donc, ces deux plateformes vous permettent d'avoir un profil euh, public, euh, où encore une fois, vous vous présentez, vous mettez une photo, un, un résumé de vos activités de recherche et de votre expertise, euh, et surtout, euh, va vous permettre de, bah, de lister euh, vos publications. Et donc, euh, ce qui vraiment fait euh, le succès de euh, ces deux plateformes de recherche, c'est la possibilité de mettre en ligne euh, les papiers euh, sous format PDF, par exemple, euh, et donc de euh, rendre accessible à tous euh, votre production scientifique. Alors bien sûr, il faut en, en, préalablement vérifier avec le journal euh, si euh, bah, cette euh, pratique est autorisée par le journal. Euh, sur ResearchGate, il y a aussi euh, tout un côté forum où on peut euh, échanger avec d'autres chercheurs, euh, parler bah, de problèmes scientifiques par exemple, euh, et sur Academia, euh, encore une fois, à peu près la même euh, euh, présentation des choses. Et là, Academia est assez fort pour analyser vos intérêts et vous proposer de vous connecter avec d'autres chercheurs ou avec d'autres auteurs de papiers qui ressemblent à votre thématique. Donc vraiment deux plateformes qui vous donnent de la visibilité et qui potentiellement peuvent vous connecter avec de nouveaux chercheurs pour de nouvelles collaborations. Même si Twitter n'apparaît pas sur cette première page de Google, avoir un, un profil sur Twitter et euh, suivre les bonnes personnes peut vous apporter vraiment beaucoup d'informations et être assez important pour euh, définir cette présence en ligne. Euh, si vous suivez les bons chercheurs, euh, les bons euh, organismes, vous pouvez avoir des informations qui est difficile euh, d'avoir euh, autrement. Des informations sur bah, des opportunités de financement, par exemple, des, des conférences qui s'organisent ou des, des papiers qui ont été publiés. Euh, donc, euh, assez facilement accessible sur Twitter et plutôt difficilement euh, autrement. Et enfin, euh, bah, un, un conseil que je donnerais, c'est si vous avez le temps euh, de développer votre propre blog. Euh, si vous avez un domaine d'expertise, quelque chose qui vous tient à cœur, euh, je vous conseille bah, de développer euh, votre blog, euh, de vraiment mettre le temps que vous pouvez dedans, euh, pas que ce soit au détriment de votre travail, mais aussi montrer une certain, un certain dynamisme quand même. Et donc, euh, ce blog sera euh, inévitablement une fenêtre euh, sur euh, votre, votre expertise euh, et, et, et, et sera que positif euh, sur le moyen et long terme.